Et lundi après 15h, mardi et mercredi pour l'Europe, la Lune sera dans la Vierge, votre cinquième maison, c'est votre maison de plaisir, des amours et de la créativité. La Lune fait des trigones avec Jupiter, Pluton, Saturne et le Soleil dans votre neuvième maison. Donc, un intellect profond s'ajoute à la créativité et à l'expansion et la générosité. Et Vénus, votre gouverneur, dans votre onzième maison, est entrée lundi et elle y est en exaltation, pour éclairer cette maison aussi qui vous offre l'amitié et à travers laquelle vous réalisez vos souhaits. Bref, des très belles énergies règnent durant ces journées, alors profitez-en autant que possible. Pour ceux entre vous qui travaillent dans le domaine artistique, les énergies durant toute cette semaine stimuleront votre créativité et c'est le bon moment pour démarrer des projets créatifs ou quoi que ce soit euh, dont vous êtes passionné. Mercredi PM, jeudi et vendredi pour le Québec, pardon, vendredi AM, je répète,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 La socialisation est favorisée, mais vous devrez peut-être observer une tendance à l'excès en ce qui concerne la nourriture, l'alcool et les drogues. Vous pouvez ressentir une humeur fluctuante, surtout avec les nombreuses tâches qui vous attendent ou qui attendent votre attention. Structurez-vous bien et vous y arriverez. Vendredi PM, samedi et dimanche pour le Québec et samedi et dimanche pour l'Europe la Lune sera dans le Scorpion votre septième maison Vénus votre gouverneur comme j'ai dit est dans votre onzième maison faisant des beaux aspects avec Jupiter, la Lune et Uranus des très belles énergies qui vous rendent désireux d'avoir plus d'excitation dans votre vie de vous divertir et d'avoir du plaisir aussi